Salut, bande de sérivores, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap. Cette semaine, au menu, les prémices des upfronts, CBS qui se lâche sur les renouvellements, et bien plus encore. La série basée sur le roman du même nom, V-Wars, s'est vue commander une première saison de 10 épisodes par Netflix. V-Wars tourne autour du Docteur Luther Swan, joué par Ian Somerhalder, qui entre dans un monde d'horreur lorsqu'une maladie mystérieuse transforme son meilleur ami Michael Fane en un prédateur meurtrier qui se nourrit d'autres humains. Au fur et à mesure que la maladie se propage et que de plus en plus de gens se transforment, la société se fracture en camps opposés, opposant les gens normaux au nombre croissant de ces vampires. Swan court contre le temps pour comprendre ce qu'il se passe, alors que Fane se lève pour devenir le puissant leader souterrain des vampires. Un an après que le projet soit lancé, ABC commande officiellement le spin-off de The Goldbergs pour la saison prochaine. Le nombre d'épisodes commandés n'a pas été révélé, mais la rumeur dit qu'il s'agirait de 13 épisodes. Le spin-off sans titre se déroulera en 1990 et suivra les enseignants hilarants de William Penn Academy, dirigés par Tim Meadows, Brian Cullen et Edgy Michalka, qui malgré leurs excentricités et leur vie personnelle folle sont des héros pour leurs étudiants. Netflix a commandé 10 épisodes de The Order, une série dramatique d'horreur. Jack Manet de Heroes Reborn et High Zombie a été casté comme rôle principal avec Sarah Grey, qui incarne Stargirl dans Legends of Tomorrow en tant que collide. On retrouvera aussi Matt Fruer de Altered Carbon, Sam Trammell de Blood et Max Martini de Training Day. Créé scénarisé par Danny Seaton et Shelley Erickson. The Order se concentre sur un étudiant de première année, Jack Morton, qui rejoint une société secrète légendaire, The Order, où il est plongé dans un monde de magie, de monstres et d'intrigues. Alors que Jack va plus loin, il découvre de sombres secrets de famille et une bataille souterraine entre les loups-garous et la magie noire. Netflix a commandé une nouvelle comédie avec Idris Elba intitulée Turn Up Charlie. Co-créée par Elba et le producteur Gary Reich, la série suit Charlie, un DJ en difficulté et célibataire éternel qui a donné une dernière chance au succès quand il devient à contre-coeur la nounou de la fille de son célèbre meilleur ami. Netflix a commandé une première saison de 8 épisodes de la série d'une demi-heure. La production débutera en mai au Royaume-Uni. Sci-Fi a commandé Deadly Class basé sur le comics Image Comics écrit par Rick Remender et Wes Craig. Adapté pour la télévision par Remender et Miles Orion Felscott, Deadly Class est décrit comme un voyage rempli de mystères anciens et d'angoisses adolescentes. Dans un monde sombre dans le contexte de la contre-culture de la fin des années 80, l'histoire suit un adolescent sans-abri recruté dans une grande école privée où les plus grandes familles criminelles du monde envoient leur prochaine génération. Maintenir son code moral tout en survivant à un programme impitoyable, à des camarades vicieux et à ses propres incertitudes va devenir vital. Cinemax, accompagnée de HBO, ont commandé une première saison pour le drama policier Jet avec Carla Giugino au casting. La série tourne autour de la voleuse de classe mondiale Daisy Jet Kowalski, qui, fraîchement sortie de prison, est forcée de faire ce qu'elle fait de mieux pour des criminels dangereux et excentriques, déterminés à exploiter ses compétences à leur propre fin. Le nombre d'épisodes et la date de diffusion n'ont pas encore été déterminés. Une adaptation américaine d'Utopia, scénarisée par Gillian Flynn, auteur et scénariste de Gone Girl, est sur le point de se produire. Amazon Studio a commandé directement 9 épisodes au projet, avec Flynn en tant que créateur, producteur exécutif et showrunner. Utopia suit un groupe de jeunes adultes qui se rencontrent en ligne et qui sont traqués sans pitié par une organisation de l'ombre après qu'ils soient entrés en possession d'un roman graphique souterrain quasi mythique. Dans les pages de la bande dessinée, ils découvrent des théories du complot qui pourraient être réelles et sont forcés dans la position dangereuse, unique et ironique de sauver le monde. La série originale Utopia a été créée sur Channel 4 en 2013 et a duré deux saisons. La série a été saluée pour son style et ses visuels tout en soulevant des préoccupations pour sa violence qui comprenait une fusillade à l'école. Paramount Network a commandé une première saison de 10 épisodes pour First Waves Club, une comédie d'une demi-heure basée sur le film de 1996 de Tracy Oliver qui est attachée à la production. La production devrait débuter à New York cet été pour une diffusion en 2019. La série First Waves Club, comme le film mettant en vedette Diane Keaton, Beat Midler et Goldie Hawn, sera basée à New York. Elle suivra un groupe de femmes qui se regroupent après la rupture de leur mariage et qui trouvent la force dans leur fraternité et qui, bien sûr, cherchent aussi leur revanche. Yulu a commandé 10 épisodes de Penis, une comédie d'une demi-heure sur le thème des adultes au collège. Maya Eskian de Cajol et Anna Concol de Rosewood incarneront des ados de 13 ans, même si elles sont clairement adultes, alors qu'elles se retrouveront dans une école parmi de vrais jeunes de 13 ans en l'an 2000, où le meilleur jour de votre vie peut se transformer en votre pire rien qu'avec un stylo. La première saison de The Innocence sera mise en ligne le 24 août sur Netflix. The Innocence est une histoire d'amour surnaturel adolescente qui tourne autour de deux ados, Harry et June, qui fuient leur famille répressive pour être ensemble. Après cela, ils sont plongés dans un voyage de découverte de soi à cause des secrets gardés par leurs parents qui testent leur amour. En outre, leurs dons extraordinaires respectifs finissent par libérer des forces surpuissantes qui ont l'intention de les diviser pour toujours. La première saison de Safe sera mise en ligne le 10 mai sur Netflix. Après la disparition de sa fille, un veuf commence à découvrir les sombres secrets des gens les plus proches de lui. Je sais que mais juste où Une chose que dans mon personne ne connaît personne. Pas vraiment. Close est renouvelé pour une seconde saison par Sundance. CBS se lâche sur le tampon et renouvelle d'un coup Bleu Bloods, Bull, Hawaii Five-O, Madame Secretary, Mike Giver, NCIS Los Angeles, NCIS New Orleans et Mom. Netflix renouvelle La Casa de Papel pour une saison 3. Et Netflix renouvelle aussi On My Block pour une seconde saison. Et comme on dit jamais 203, le service de streaming renouvelle aussi Jessica Jones pour une troisième saison. HBO renouvelle Silicon Valley pour une sixième saison. Melka renouvelé pour une seconde saison par Audience Network. Grantchester Chester est renouvelé pour une quatrième et cinquième saison par ITV et PBS. Ghost Wars est annulé au terme de sa première saison par Sci-Fi. Living Biblically est annulé par CBS et ne connaîtra pas de seconde saison. Pour l'instant, la série a été même déprogrammée et on ne sait pas encore si les derniers épisodes de la saison seront un jour diffusés. Seven Seconds est annulé par Netflix au terme de sa première saison. La série devait se faire sur 4 ou 5 saisons avec une nouvelle enquête à chaque fois, c'est raté. Homeland se terminera au terme de sa huitième saison sur Showtime, c'est Claire Danes elle-même qui a confirmé l'information. Taken est annulé par NBC et ne connaîtra pas de troisième saison. Pour l'instant, la série a été déprogrammée, les derniers épisodes seront diffusés le 26 mai. Champions est annulé par NBC au bout de sa première saison, les audiences étaient pourries. Hop, ça dégage For the People est annulé par ABC au bout de sa première saison, un échec pour Shonda au vu des audiences. Enfin, Broad City est annulé par Comedy Central à la fin de sa cinquième saison qui sera diffusée en début d'année prochaine. Le récap s'est terminé pour cette semaine, on se retrouve samedi prochain pour de nouvelles actus. En attendant, tu peux t'abonner, poser ton pouce et en lire un peu plus sur le serégraphe.com. On se quitte en musique, bisous bisous.